Salut les résilients et bienvenue sur Facteur Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. Avez-vous passé les dernières années derrière un bureau Vous arrive-t-il d'avoir mal dans le dos en haut, en bas, voire même aux épaules à la fin d'une journée de travail Peut-être que votre position de travail ressemble à ça Ou à ça Bon, il est probablement encore temps de ne pas finir comme Quasimodo. Parlons renforcement fonctionnel, c'est parti Comme vous le savez, notre mode de vie occidental repose sur un approvisionnement énergétique intense en pétrole, gaz, charbon et électricité. Les ressources étant par nature finies sur une planète finie, nous savons que nous allons passer par des pics, suite à quoi une descente énergétique aura lieu inexorablement. Mais remontons un peu dans le temps. En Grèce antique, une partie de la population pouvait prendre le temps de philosopher, pendant qu'une autre partie subvenait à leurs besoins. C'était en fait des esclaves. Au XIXe siècle, aux états unis une partie de la population pouvait également avoir la belle vie, pendant que des esclaves travaillaient dans les champs. De nos jours, ces esclaves ne sont plus humains. Ce sont des machines alimentées par de l'énergie. On parle alors d'esclaves énergétiques. Si on ramène l'énergie nécessaire à notre mode de vie, à ce que peut fournir un humain, on se rend compte que nous avons à notre service chaque jour 200 à 500 esclaves énergétiques. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir les liens en description. Alors pour revenir à notre point de départ sur notre mode de vie, on se rend bien compte qu'une descente énergétique réduira drastiquement le nombre d'esclaves énergétiques à notre service. Il va falloir faire preuve de résilience, notamment physique. En effet, ceux d'entre vous qui sont déjà dans une démarche de transition vers des métiers plus manuels, comme admettons l'agriculture ou la charpente, se sont rendus compte que ça pouvait être intense sur le dos, les épaules, les genoux ou encore les poignets. Comme tout le reste, notre système de santé repose entièrement sur un approvisionnement en énergie et en matières premières. D'un côté, pétrole dans l'élaboration de certaines molécules de médicaments, Pétrole dans le plastique d'emballage, ou même le plastique de certains appareils. Pétrole dans le transport. Pétrole éventuellement dans le chauffage. D'un autre côté, métaux rares dans le numérique, omniprésent dans le domaine hospitalier. On comprend bien que dans un monde plus contraint, morbidité et mortalité vont augmenter si on ne change rien à nos habitudes. Il va falloir moins se blesser et développer soi-même plus de force. Et c'est également valable pour ceux qui ont un emploi de bureau. Et ça commence par améliorer sa posture, tout simplement. Aujourd'hui, dans notre point éclairage, nous allons voir 5 raisons de se renforcer, puis nous allons les illustrer avec quelques exercices. Alors pourquoi améliorer sa résilience physique On peut voir au moins 5 raisons. Numéro 1. Mieux vieillir notre production d'hormones de croissance commence à diminuer aux alentours de la trentaine. Cela signifie que nous allons perdre de la masse musculaire à effort constant. Alors pour ne pas finir tout courbé, il convient de faire des efforts supplémentaires pour compenser cette perte de masse musculaire ainsi que la masse osseuse. Numéro 2. Mieux vivre au jour le jour. Comme nous l'avons vu en introduction, nos postures d'homo officus crée des atrophies et des débalancements musculaires. Dans les pires des cas, elles peuvent même entraîner des complications au niveau de l'ossature, arthrose, soudure et plein de maladies dont vous ne voulez pas connaître le nom. Nos muscles et nos tendons protègent notre ossature, il faut donc garder une structure intègre. Numéro 3. Se réparer. Il a été démontré qu'il est possible de traiter certains traumas tendineux en effectuant des exercices à répétition négative ou excentrique. Ce type d'exercice vient allonger les tendons et réaligne les fibres de collagène. On peut citer par exemple le cas du tendon d'Achille au niveau du pied, ou le complexe de l'épaule. Voir les liens en description. Numéro 4. Avoir chaud pendant l'hiver. Nos muscles composent environ 40% de notre masse corporelle. Notre corps dépense une bonne partie de l'énergie que nous ingérons à les alimenter. En échange, ils nous permettent aussi de garder notre corps à la bonne température. Alors pour avoir moins froid l'hiver, mettez une paire de pectoraux, ça tient chaud. Numéro 5. Éviter les blessures. Notre cerveau protège nos muscles en limitant volontairement des amplitudes ou des intensités qu'il ne connaît pas. Surtout si les muscles en question sont faibles. Alors pour éviter les blessures, il convient d'amener nos articulations dans des amplitudes et des intensités croissantes, le mot est important, graduellement. Et pour information, cette flexibilité active est souvent appelée mobilité. Alors comment passer à la pratique Eh bien si vous avez déjà lu Philippe Ewix dans L'âge des low-tech, il explique que la plupart de nos activités sportives modernes sont assez énergivores et participent à l'artificialisation des sols. Natation Quelques personnes dans un bac en béton rempli d'eau, entretenu à coups de produits chimiques, tennis Deux personnes sur quelques dizaines de mètres carrés artificialisés, courant avec un manche en carbone à la main, et tapant dans des balles à faible durée de vie, du golf Quelques personnes utilisant des manches métalliques moulées, sur potentiellement plusieurs hectares, entretenues bien sûr avec un tracteur. Bref, vous avez compris. Ces activités étaient autrefois réservées à une certaine élite pour une bonne raison. Elles monopolisent de la matière, de l'énergie et de l'espace, tout ce qu'il faut éviter à l'avenir. De plus, ces activités sont souvent peu fonctionnelles, parfois asymétriques, et entraînent vos articulations dans des amplitudes restreintes. Alors dans un souci de cohérence, nous allons explorer des façons minimalistes de se renforcer qui nécessiteront attention les yeux, quelques mètres carrés au sol, parfois un mur, et idéalement une paire d'anneaux à 50 euros. Voyons tout de suite ces quelques exercices pour améliorer sa posture. Nous verrons quelle méthodologie appliquer concernant les temps et répétitions pour se faire un petit programme hebdomadaire à la fin. Alors nous allons commencer par un exercice qui vise surtout le bas du dos et le complexe musculaire nommé Erector Spinae. Comme son nom l'indique, il permet de garder notre colonne vertébrale droite. Cet exercice consiste à contracter les muscles du bas du dos pour relever les jambes et les bras du sol. Cette position s'appelle aussi Superman. Passons maintenant aux épaules. C'est une articulation très mobile. Nous sommes d'ailleurs un des mammifères ayant la plus grande mobilité des membres supérieurs. Commençons par effectuer des mouvements circulaires pour échauffer la région dans un sens, puis dans l'autre, on tente de garder le dos droit. Nous allons nous concentrer sur la rétraction des épaules et l'extension des bras, c'est à dire la capacité à rapprocher les épaules dans son dos et à lever les bras derrière soi. La faiblesse de cette région entraîne cet effet « épaule fermée qu'on veut éviter. Pour cela, on commence en position assise, les bras proches du corps, on tourne les bras pour activer la rotation externe de l'épaule, ensuite on remonte le bassin en poussant les bras vers l'arrière plutôt qu'en utilisant ses jambes, et on pousse le sol pour garder cette position de chaise. Au bout de quelques semaines, quand l'exercice devient trop facile, on peut alors allonger les jambes. Et enfin on s'attaque au serratus antérieur, aussi appelé muscle du boxeur. Lui sert à la protraction des épaules. Il est en général sous-développé chez la plupart d'entre nous. Pour activer le serratus, on se met en position de planche en faisant bien attention de garder les épaules engagées. On ne les laisse pas partir vers les oreilles. On contracte les jambes, les abdos, on pousse le sol avec les mains. À partir de là, on descend en rétraction, puis on remonte en poussant le plus possible dans le sol. Avec ces exercices, vous allez renforcer plusieurs muscles souvent atrophiés et commencer à pouvoir améliorer votre posture. Concernant chacun d'entre eux, on peut commencer par des positions isométriques, c'est-à-dire de gainage. Commencez par viser 30 secondes, suivi d'une minute de repos. On répète ce cycle deux autres fois. On augmentera le temps par tranche de 10 secondes quand on devient meilleur jusqu'à atteindre une minute. Ensuite, quand on maîtrise le gainage des positions, on passe aux répétitions, c'est-à-dire de la position de base à la position finale plusieurs fois de suite. On visera une dizaine de répétitions suivies d'une minute de repos. De même, on répète ce cycle trois fois. Pour se faire un programme simple, Effectuez ces trois exercices deux ou trois fois par semaine en gardant bien un ou deux jours de repos entre chacun. C'est important de laisser le corps s'adapter. En additionnant les temps d'exercice et de repos, nous arrivons à un maximum de 3 x 2 x 3 égale 12 minutes, disons 15 minutes pour des isométriques ou des répétitions. C'est un faible investissement en temps compte tenu des bénéfices pour la santé. Ensuite, au bureau chaque jour, Essayez de vous tenir droit sur votre chaise pendant un temps donné. Par exemple, découpez votre journée en heures. Restez droit un quart d'heure, suivi d'une position plus relaxe pendant les 45 minutes restantes. Au fil des semaines, augmentez le temps passé en position droite, par conséquent diminuez le temps passé en position relaxe. Au bout de quelques semaines, vous arriverez à passer toute la journée en position droite. A partir de là, bye bye les douleurs lombaires et autres tensions dans les trapèzes. Vous commencez probablement à saisir le concept suivant. La plupart des sports nécessitent du matériel et un lieu donné. Le renforcement fonctionnel est un sport de la connaissance. En effet, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les jeux vidéo, le renforcement fonctionnel est construit comme un gros RPG. Il faut débloquer certaines skills pour continuer la quête principale, c'est d'ailleurs ce qui rend ce sport aussi intéressant. D'ailleurs, pour une prochaine capsule sur le renforcement, Préférez-vous qu'on aborde les jambes ou les poignets Commentez en-dessous. Enfin, on parlait d'agriculture en introduction, et les bases de l'agriculture urbaine. Comprendre la différence entre sol et hors-sol, c'est ce dont nous allons parler la prochaine fois. Enfin, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, abonnez-vous et activez la clochette pour ne pas louper un épisode. Partagez cette vidéo à vos amis et collègues qui se plaignent de leur dos. Attention, je précise quand même que ces pistes ne remplacent pas la vie d'un professionnel. Consultez au besoin. Et enfin, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. A très vite.